Lorsque vous abordez le thème des échanges en géographie, vous êtes souvent confronté à deux mots qui se ressemblent énormément « exporter » et « importer ». Si ces termes sont construits à partir de la même racine, ils ont un sens légèrement différent. À la fin de cette vidéo, vous saurez faire la différence entre les deux. « Exporter », c'est envoyer et vendre ses produits hors du pays. « Importer », c'est introduire sur le territoire national des produits en provenance de pays étrangers. Prenons un exemple concret. Si vous vendez un produit français en Espagne, vous exportez ce produit en Espagne. A l'inverse, si vous êtes en France et que vous achetez un produit en Espagne, vous importez ce produit d'Espagne. Donc pour résumer, exporter c'est vendre à l'extérieur du pays. Importer c'est acheter et ramener à l'intérieur du pays.